Aujourd'hui, c'est donc la journée du Robotique Tour. Les élèves sont amenés à découvrir des activités de programmation. Je vais vous donner pour le moment une abeille pour deux. Et pendant trois minutes, vous pouvez l'utiliser pour essayer de comprendre comment elle fonctionne. Dans trois minutes, on se remet dans cette position-là et vous m'expliquez. Ils participent à différents ateliers du cycle 2 au cycle 3, donc des ateliers autour de BlueBot, Scotigo. Scratch Junior et Lego Spike, dans le but de pouvoir poursuivre cette découverte de programmation dans les classes. La répartition dans les ateliers est gérée par les enseignants. On s'adapte aux locaux de l'école. Ici, il n'y avait pas la possibilité de mettre tous les enfants dans un hall, dans un forum. Donc on a pris deux salles de classe qui n'étaient pas utilisées. Certains ateliers se font par terre, parce que les enfants sont plus à l'aise lorsqu'ils sont par terre. L'atelier Blue Bot, les autres ateliers se posent sur, sur des tables. Avancer. Il a pivoté à gauche et il a avancé d'un pas. On veut vraiment essayer de créer une dynamique d'école autour de la programmation. Le terme fait un, fait un peu peur, ils nous disent souvent « je n'ai pas de matériel, je ne sais pas programmer, je ne sais pas comment mener des, des activités ». C'est un événement qui va leur permettre de voir que bah, c'est assez simple. Si je L'enseignant n'est pas en charge de son groupe classe, donc ça lui permet aussi de prendre du recul on a bien pu le voir au cours de, de la journée, que les élèves sont tous impliqués dans ces ateliers. Les élèves ont également un petit, ce qu'on appelle un petit cahier de, de codeur où une fois rentrés en classe, ils vont pouvoir travailler sur ce qu'ils ont retenu de cet atelier. Ils sont capables de réussir et quand on les voit se taper dans les mains, on dit ouais, on a réussi, bravo !» on se dit « ça y est, la, la partie est gagnée !»